Les autorités de transition maliennes sont désormais réalignées sur les trois axes fondamentaux dans lesquels nous les attendons. J'ai pu l'apprécier lors de la visite à Paris du président Ndao. La feuille de route de la CDAO pour la tenue des élections dans un délai de 18 mois. La feuille de route de Pau en matière de lutte contre le terrorisme. Tous les engagements pris pour les FAMA ont été tenus par les autorités de transition. Je le dis ici avec beaucoup de clarté et la relance de la mise en œuvre des accords d'Alger, comme en atteste la tenue symbolique, du comité de suivi à Kidal le 11 février, qui était l'engagement qui avait pris le président de la transition à mon égard et qui a été scrupuleusement tenu et qui, je pense, est un réengagement des autorités politiques, en particulier dans la région de Kidal ô combien sensible, qui est extrêmement forte. En quelques mois, je dois bien dire que ces autorités de transition ont donné plus de gages que les autorités précédentes en trois ans. Docteur Ali Tonkara, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Merci d'avoir accepté mon invitation ce matin. Je fais appel à vous pour un certain nombre de questions liées à la sécurité dans le Sahel. Comme vous savez, le sommet du G5 a eu lieu la semaine dernière en Diamena. Selon vous, est-ce qu'on peut vraiment lutter contre le terrorisme par les urnes et par les armes dans le Sahel Alors, c'est vrai que les deux sont nécessaires. Les urnes, parce que si vous avez un peu le facteur difficile l'extrémisme violent et le tourisme dans l'Estrahel sont des facteurs qui imposent à combien à la mauvaise gouvernance, la manière dont la justice est décidée. Les perceptions qu'ont certaines communautés, notamment ces villes dans le monde ouvert, là, les différents services qui sont délivrés par les agents de l'État, donc c'est assez important, entre autres, effectivement, interroge a combien la gouvernance sait quand même que beaucoup des euh, acteurs ont gagné les différents mouvements euh, pour des raisons qui ne sont pas forcément liées justement euh, euh, au caractère religieux, mais certains ont régagné ce mouvement parce qu'ils étaient en quête d'un certain type du d'autres parce qu'effectivement, ils se sont sentis lésés en un de de certains de services qui base. Il y en a qui ont gagné des mouvements parce qu'effectivement, par l'organisation sociale, donc, ils sont considérés comme des esclaves ou des descendants d'esclaves. Des donc, euh, c'était volé vont concomitamment pour arriver à des résultats provenants. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, euh, ce sommet euh, de 2021 aura un, un impact positif sur la gestion de la crise, notamment au Mali Le sommet pourrait difficilement changer là-dedans. Euh, de la mesure où euh, il est un sommet qui n'est pas forcément l'expression des pays euh, du 5 Sahel. Euh, si vous regardez aujourd'hui les différentes attentes qu'ont les populations de l'espace du 5 Sahel, de euh, l'offre et de la demande de la sécurité, et regardez également les différentes réponses qui sont apportées par les partenaires, notamment en l'occurrence euh, la force patente française, euh, vous allez vous rendre compte que euh, beaucoup d'attentes euh, des populations sahéliennes ne sont pas comblées. Les populations ont exprimé comme besoin, par exemple, de déclencher un dialogue substantiel avec le groupe agricole violent. Les populations ont exprimé comme besoin qu'elles soient davantage sécurisées. Mais si vous regardez les différentes réponses qui sont apportées, qui sont quand même des réponses eh, qui sont en grande partie militaires. Or, aujourd'hui, euh, si l'on veut arriver à des changements tout à fait notoires euh, dans le cadre de la lutte contre ces groupes violents, violent, Naturellement, on ne peut pas combattre les mythologies avec la seule réponse militaire. L'arme la plus réductable me paraît le dialogue. Or, aujourd'hui, la France en particulier, elle s'opposerait à une telle autre. Alors, dialogue, même si elle a été prise de Sahel par les populations du Sahel. Les différentes assises qui au Mali en 2017, même en 2019, un nombre important des Maliens avait formulé comme recommandations, ces dialogues de déclencher ce dialogue avec le et Les messieurs également au continent ont aussi euh, formulé, ou, ou en tout cas ont exprimé les mêmes, la même manière également. Oui, de, de, ce fait, de ce fait, est-ce qu'il n'y a pas un écart énorme entre les attentes des populations euh, sahéliennes et celles de la communauté internationale, et en, la France en particulier et, incontestablement, c'est vrai, le rôle que joue la force de la France dans le cadre de la lutte contre les groupes agricoles violents, il est un rôle essentiel. D'ailleurs, le, le rôle est cité, le début d'accalmie de, de connaître le rôle de Sahel. Mais en dépit euh, de ce rôle important, il faut se reconnaître qu'aujourd'hui, la France est en déphasage avec les attentes à la fois et les populations africaines, même à certains égards, euh, des armées africaines. Donc, quand vous échangez avec les autres militaires de 5 000, 5 000, vous dit qu'il n'y a pas de Si ils ont agressé au euh, aux partenaires étrangers, euh, en, en France, Ce serait plutôt de les doter en termes, euh, si vous voulez flotte euh, de les fournir euh, des appareils, des matériels permettant euh, de collecter et de fournir des renseignements. Mais si vous regardez les différentes... Euh, les demandes qui sont satisfaites par la France sont plutôt, là l'envoi des trucs supplémentaires, euh, la sollicitation de toutes les ce sont une certaine, euh, des réponses qui sont pas euh, saluées, mais elles ne collent pas aux demandes qui ont été ex expressément exprimées euh, par, euh, par les armées ascétiennes et aux besoins aussi euh, exprimés par celle les populations, notamment celles qui vivent dans des milieux euros Compte tenu de ce fait, euh, est-ce que vous ne pensez pas finalement que la France est devenue une sorte de caillou dans les pieds euh, des pays euh, du Sahel, finalement Clairement, parce que, regardons quand même, quand on prend le G5 le Sahel, les différents fonds qui sont alloués à, à cet organe sont des fonds qui sont détenus par la France. Où on est vu que, oui, les états du G5 Sahel font l'objet à une mauvaise gouvernance, font l'objet à des pratiques collectives. Mais vous n'êtes pas venu à la euh, à une partie du Sahel, notamment euh, maintenant, c'est cette même partie sous la touche. Donc il est extrêmement important aujourd'hui. Si euh, la France veut arriver à dérégir, ça fait trop bon, à dérégir, ça a du effectivement. Et puis ça y dans la vieille, et l'application aujourd'hui d'entendre avec euh, objectivité ces demandes d'affection qui sont formulées par là la France aujourd'hui doit carrément sortir de euh, ce que j'appellerais dans ce sentiment de méfie vis-à-vis de l'unité militaire africaine. Vous ne pouvez pas apporter des réponses appropriées, adéquates à l'unité concrète qui on pour nom l'anthropologie, qui pour nom l'organisation sociale, qui on pour nom même le référentiel de c'est en étant l'internet victime qui sont quand même ces Africains euh, sur la touche. Donc je crois qu'il est extrêmement important aujourd'hui euh, qu'on sorte du dénigre. La France a du certain rôle important qui contre les groupes à l'écoute mais malheureusement, en termes de coopération, en termes de prise en compte du permis local, en termes même du respect, en tout cas des demandes qui sont réellement exprimés par les Africains, donc finalement, euh, la création du G5 Sahel n'aura pas servi à grand-chose pour les populations euh, du Sahel. Est-ce que finalement, il n'a pas été créé pour, euh, en quelque sorte, faciliter euh, la gestion de cette zone par la France extrêmement si vous regardez aujourd'hui, euh, aujourd la création du, euh, du G5 Sahel, euh, naturellement, euh, une telle hypothèse est restamment surprenante. Soutenable. N'oublions pas que avant que le, le G5 Sahel euh, ne voit le jour, euh, les trois pays, le Mali, le Bosnia le Niger, avaient l'autorité de développement intégrée des États-Unis d'Afrique, états euh, qui avait tant le jour depuis euh, les années 70. Euh, laquelle autorité joue effectivement le, le même rôle que joue aujourd'hui le G5 Sahel Donc, il n'empêchait que les deux pays qui ont regagné euh, le G5 notamment. Euh, la Mauritanie et l'État euh, c'est joint parce que si l'on veut réellement eh, lutter contre ce peuple violent, si l'on veut réellement instaurer une paix, une stabilité, à Donc je pense que cet organe est un organe plus. Euh, ça peut aussi, quand même, légitimer certaines euh, conspirationnistes à l'encontre de la France. Donc concrètement, lorsqu'on Efficacité c'était pertinente, on pouvait se passer de ce G5 Sahel, si l'on veut que ce soit efficace à la durée. Et le sens que les États membres soient associés pleinement, effectivement, dans la gestion des puissances comme qui sont alliés à cet organe. Est-ce que vous demandez la dissolution aujourd'hui du G5 Sahel pour espérer apporter la paix au Sahel eh, Pas la dissolution, mais plutôt la, la restitution. Eh, de mon où l'organe est quand même la plus pauvre, où les, les hommes sont à certains égards sont parvenus à des résultats, il ne faut quand même pas aussi l'opinité. Euh, mais je pense que ce qui est sur le table aujourd'hui comme objectif, c'est de faire en sorte que cet organe soit non seulement indépendant, là également, ça impose la responsabilité de chaque état euh, de cet organe, l'équipe et a malheureusement été discutées à une s'attecté de leur cotisation animée, la forte théorie, euh, de doter de cet organe de moyens dont il a besoin. Je pense que euh, il serait... Euh, et là, la France, effectivement, est dans un agenda à géométrie variable, mais quand on regarde aussi euh, cette responsabilité locale, malheureusement, elle n'est pas minimisée euh, en termes d'efficacité jusqu'ici, en termes de si on regarde un peu quand même les armées qui opèrent euh, sous la population de Sahel, elles sont des armées entre elles-mêmes, euh, elles sont traversées par des groupes, elles sont traversées par des, par des sentiments de clichés. Les euh, Maliens pensaient que le Moutanien c'est le proche de certains groupes, euh, les Nigerais pensaient que les Maliens seraient le maillot sable. Donc vous comprenez heureusement que lorsqu'on a des philosophies aussi variées, variables, dans un organe dont on est censé agir de concert, malheureusement, justement, euh, on pourrait arriver à des profits satisfaisants. Donc le G5 Sahel sert finalement à promouvoir la, la suspicion entre les États finalement C'est une impression, c'est une évidence. Quand vous regardez un peu les différentes opérations qui sont menées au pont du G5 Sahel et regardez comment euh, les renseignements sont partagés entre les États concernés, naturellement, c'est que ces son suspicions sont une évidence. On ne peut pas on on le nier que lorsqu'on ne connaît que ce pas sur les différentes opérations. Maintenant, comment pallier à cela? Je pense que euh, quand on regarde quand même les différents communiqués les différentes sommets, euh, euh, chacun des communiqués a une rêverie sur l'importance de lier davantage les liens de coopération entre les armées, de fournir davantage et de partager dav davantage des renseignements de, de et des informations. De donc, il faut qu'effectivement, même chez les chefs unis ça a certainement que les, les armées intéressantes, malheureusement, ne se font pas confiance parce que ce sont quand même des questions aussi géopolitiques. De et positionnement de ces États avant de questionner la part de la France aussi dans cette situation. Donc, en, en somme, les armées qui constituent le Saint Sahel sont des armées naturellement qui appartiennent à des États et qui ont aussi des intérêts parfois assez contradictoires ou voire antagonistes. Mais on a l'impression que chaque État agit en fonction de son projet avec la France, euh, de son partenariat avec la France Justement, c'est là parce que lorsque, quand on regarde les différents fonds qui sont tellement liés au G5, que ce soit survenu la péninsule arabique ou d'autres partenaires occidentaux, même de l'Union africaine ou de la CDAO, c'est là que vous allez vous rendre compte que l'importance d'une gestion concertée est sans équivoque. Parce que la France est aujourd'hui aujourd dans une position qui est plus confortable. Euh, euh, elle détient quand même l'honneur de la guerre, qui, qui est l'argent euh, mis au compte du GSMC. Donc, il est extrêmement important aujourd'hui. Et les choses sont intégrées quand même. S'il y avait des points à avec par exemple Macron, et clairement, on est d'accord, il y a des insurgences en termes de la gouvernement, mais les différents comptes qui sont à l'ordre hein, doivent être gérés et des concerts entre la France et les États concernés. De la même manière également, les différentes demandes qui sont formulées par nos gouvernements sont ces demandes qu'il faut les satisfaire et non d'envoyer des tout supplémentaires. Donc je pense que euh, ce courage politique, malheureusement, manque cruellement au sud-est de Saint-Paul Donc finalement, euh, l'hypothèse d'une uh, récolonisation du point de vue sécuritaire uh, de ces États, elle reste comme une hypothèse soutenable. Je pense qu'incontestablement euh, la France, elle, elle a des choses à partager en termes d'ingénierie militaire avec le Mali. Euh, incontestablement, au regard même de son positionnement sur le plan militaire à l'échelle internationale, là. Mais en dépit d'avoir une uh, ingénierie militaire, ouais, il est quand même important, lorsqu'on est dans, dans un rapport de coopération, euh, de s'inscrire dans une dynamique égale à égal. Mais malheureusement, D'égal à égal doit être imposée d'abord par les pays bénéficiaires qui sont ces pays digs saint Malheureusement, ce sont ces pays qui font que, effectivement, la France évoluerait en solo la France s'est tirée du profil de Donc, je pense qu'il est extrêmement important de ne pas oublier l'économie locale qui est qu fait, le pourquoi même de cette situation sociopolitique délétère. Il est extrêmement important de comprendre que, si vous voyez que la France est aujourd'hui dans cette position. Euh, si vous voulez des gendarmes vis-à-vis -vis des pays de parce qu'elle euh, s'est rendu compte que euh, c'est tout en face des États qui sont non seulement émettés, mais dans le même temps qui sont traversés par des partis par politiques, par la nouvelle gouvernement. Donc ce sont ces terreaux qui ont fait la France, effectivement, un accident incontournable aujourd'hui par le Sahel en termes d'élite contre ces groupes violents. Et Emmanuel Macron soutient euh, les autorités euh, maliennes de la transition. Est-ce que, à votre avis, les Maliens devraient s'inquiéter de, de ce soutien Incontestablement, euh, lorsque euh, un État euh, étranger s'est permet quand même euh, de, de comparer les efforts d'un gouvernement transitoire de six mois, euh, un gouvernement précédent, à d'un gouvernement précédent de trois ans, euh, naturellement ça impose la question euh, d'attente ça impose la, la question même de souveraineté. C'est vrai que lorsqu'on est présent dans un pays extrêmement important, on n'est pas oublier quand même qu'on joue un rôle d'appointe, on n'a pas que substituer à que ça. Et je pense qu'une déclaration de la part du président Macron, serait même de donner davantage de raisons à ceux-là aujourd'hui qui seraient animés par un sentiment euh, anti-politique militaire française dans l'Est. Pas un sentiment en un sentiment anti-politique militaire française dans l'Est. Parce qu'un euh, chef d'État étranger n'a pas quand même à évaluer ou à apprécier l'offre de la demande des militaires souverains. En ces termes, euh, euh, je pense que euh, lorsque le président, le pays émettrait le musulman aujourd'hui à l'égard de la France, je pense que ce serait quand même très mal apprécié par l'État français. même également, lorsque euh, notre État européen euh, émettrait intelligemment à l'égard de la France, je pense que les échos euh, qui lui seront réservés ne sont pas tout favorables. Je pense qu'il est extrêmement important d'important, euh, lorsqu'on est dans un rapport d'égal à égal, euh, de rester ample, de rester lucide, de rester quand même, euh, si vous voulez, dans une partie tout à fait respectueuse et... Hein,